Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous présenter les aspects multitâches dans iOS. Depuis iOS 4, euh, les applications ne sont plus tuées lorsqu'on les quitte. En fait, c'était ce qui se passait jusqu'à iOS 3 inclus, et en fait, iOS 4 introduit ce qu'on appelle le Fast App Switch, qui permet, euh, comme vous le voyez ici, d'avoir plusieurs applications euh, en parallèle, sachant que, euh, en fait, ils conservent euh, la mémoire euh, des dernières. cest qu'en fait euh, lorsque je quitte une application et que je relance une autre eh bien l'ancienne reste en mémoire jusqu'à concurrence bien évidemment de toute la mémoire disponible. Et en iOS 9 est introduit un autre truc qui est la présentation side by side où là vous avez la possibilité d'avoir deux applications actives simultanément, bien évidemment, uniquement sur grand terminal. Par contre, vous pouvez également, sur un terminal plus petit, sur certains iPads, vous pouvez rappeler, juste pour visualiser, eh bien l'état d'une application antérieure. Donc, ça suppose que pour les applications récemment exécutées, dirons-nous, vous avez la possibilité de rappeler l'état dans lequel elle se trouve. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de faciliter l'arrêt et la reprise des applications avec une sauvegarde d'état euh, qui est par défaut, elle ne va pas très loin mais elle est par défaut, de favoriser les basculements entre applications et euh, à terme de définir une nouvelle classe d'applications, des applications qui fonctionnent en tâche de fond, en particulier pour ce qui est euh, l'audio, la géolocalisation, la voix sur IP, etc. Et vous avez effectivement un certain nombre d'applications qui continuent de fonctionner en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez téléphoner avec votre téléphone, quitter l'application de téléphone, ça ne coupe pas la communication, et vous continuez à euh, converser, par exemple en consultant votre agenda. Tout ça, c'est supporté par quelque chose qui s'appelle euh, UI Application Delegate Protocol. Et en fait, on ne l'a pour l'instant jamais regardé, mais il y a un fichier qui est important et intéressant à consulter. C'est le fameux fichier AppDelegate que vous pouvez constater dans votre projet Xcode lorsque vous avez créé le dit projet. Donc le Fast App Switching, comme je l'ai dit, c'est une reprise immédiate de l'application et une restauration du contexte. C'est gratuit, il n'y a pas de configuration particulière et tous les paramètres sont déjà actifs dans iOS. Mais vous pouvez faire plus. En particulier, euh, ce Fast App Switch par défaut ne va fonctionner que tant que l'application reste en mémoire. Si à un moment donné elle doit être réellement tuée, on va voir dans quelles conditions, parce que le système a besoin de mémoire, eh bien euh, ça ne marchera plus. Mais vous allez pouvoir, via un cycle de vie enrichi, qui va considérer différents états, on va regarder un petit peu ce que ça donne, et eh bien euh, pouvoir sauvegarder plus d'informations pour les retrouver même si votre application est reprise après avoir été complètement détruite parce que le système avait besoin de mémoire et que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été exécutée. Et on parlera également de quelques bonnes pratiques à respecter euh, qui sont importantes parce que ça va permettre la validation de votre application. Intéressons-nous au cycle de vie d'une application jusqu'à iOS 3. C'est important parce que ça va constituer un sous-ensemble du cycle de vie d'une application depuis iOS 4. Donc l'application par défaut elle est not running. Donc c'est à dire que en fait lorsque j'appuyais euh, sur euh, un bouton par exemple ici pour activer euh, mon application eh bien l'application était lancée et à ce moment là elle passait dans l'état active. Une fois que mon application est active, si je ne fais rien, elle devient inactive, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est exécutée, la vue s'est affichée, mais après il ne se passe rien. Donc pour des raisons d'économie d'énergie, elle va redevenir inactive et elle peut de ce stade là bien évidemment, devenir notre running ou devenir active. Donc si j'ai une action sur mon application, elle va redevenir active et puis si à un moment donné, j'appuie sur le bouton Home, qu'elle soit active ou inactive, eh bien, elle va revenir dans l'état notre running. Donc, ça, c'est ce qui se passait jusqu'à iOS 3, et après, ça a changé. Donc, à partir d'iOS 4 et jusqu'à maintenant, on trouve euh, tout cela. Euh, donc, on retrouve ces différents états. Mais ce qui se passe, alors là, ici, je déplace une application de notre running active, comme auparavant. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux double taper sur le bouton Home ici et à ce moment là ça me présente, bon le look a un petit peu changé maintenant, mais euh, ça me présente finalement toutes les applications qui se sont exécutées récemment. Et bien évidemment l'application courante devient inactive. Ça veut dire que vous avez du coup tout un jeu d'état qui apparaît, donc ici c'est ce qu'on appellera des applications qui sont en avant-plan, ou foreground en anglais, et puis ici, c'est les applications qui sont en arrière-plan ou background en anglais. Et on va avoir, si vous voulez, le pendant de l'état des applications en avant-plan, en arrière-plan. Donc ici, ben, je resélectionne euh, une autre application. Et à ce moment-là, mon système euh, peut passer en mode background, éventuellement en running pendant un certain temps. Par exemple, le temps de faire quelques sauvegardes, on va revenir là-dessus. Et puis après, elle se trouve suspendue. Et bien évidemment, je peux euh, de suspendu passer à l'état not running, c'est-à-dire que par exemple, le système a besoin de mémoire, hop, il va flinguer cette application pour récupérer sa mémoire. Euh, de mode running, je peux également passer au mode not running pour des raisons similaires. Et bien évidemment, si vous repassez sur le mode multitâche où vous avez la liste d'applications qui sont visibles et que ces applications euh, vous en sélectionnez une et eh bien elle va passer de l'un de ces deux états à l'un de ces deux états là donc en gros du mode background au mode foreground. Tout cela se fait par délégation donc j'ai évoqué le UI Application Delegate qui est un protocole avec plusieurs modes opératoires en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc là, pour l'instant, on va considérer une application que l'on démarre. Quand elle passe de Not Running à Inactive, vous allez avoir l'appel d'une méthode, Application Did Finish launching with Options. Et euh, en gros, vous allez voir qu'on va être amené à faire des choses dans euh, cette méthode euh, du protocole application delegate. Et en fait, euh, quelque part, euh, c'est là que euh, votre view controller principal est invoqué. Puis, euh, lorsque l'application va devenir active, vous avez l'appel d'une méthode qui s'appelle application did become active. Et puis, lorsque vous redevenez inactive, vous avez l'appel d'une méthode qui s'appelle application will resign active. Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'application est suspendue Donc là on imagine qu'elle est active mais euh, ici donc j'ai will, will resign active comme euh, je l'ai dit dans la pré transparent précédent mais ensuite je vais avoir une autre méthode qui va être invoquée qui est euh, application did enter background. Et ça veut dire que, en particulier, dans cette méthode-là, je peux être amené à avoir envie de sauvegarder des éléments de contexte que je pourrais éventuellement récupérer dans euh, l'espace euh, de stockage réservé à l'application au moment où je la reprends. Et c'est ça qui me permet, euh, typiquement, je vous disais tout à l'heure que le Fast App Switch, il était opérationnel tant que l'application restait en mémoire euh, gratuitement. Mais si je veux un Fast App Switch qui me permet, par exemple, lorsque j'ai redémarré mon terminal ou lorsque l'application était vraiment flinguée de récupérer euh, l'état dans lequel elle était, eh bien, il faut que je m'intéresse à cette méthode-là et que j'implémente le pendant euh, qui est utilisé lorsque l'application passe de l'état not running à l'état inactif, c'est disfinish launching with options, si je me souviens bien. Par contre, euh, si euh, je passe de l'état running en background à suspended, il n'y a pas de méthode particulière qui est appelée, donc il ne se passe rien. Là, on n'est pas, pas notifié de cet état-là. Euh, lorsque vous êtes restauré, il y a également euh, des choses qui se passent. Donc de suspendre la running, ça peut arriver en mode background, en particulier quand vous recevez un paquet réseau ou des notifications de géolocalisation pour certaines applications. Euh, vous pouvez être amené à euh, vous réexécuter en background. Euh, on verra, il faut cocher des choses quand même pour que ce soit possible. Euh, il ne se passe rien. Par contre, effectivement, lorsque vous passez de running à inactive, vous avez application with enter, will enter foreground. Donc ça, quand vous voulez récupérer le Fast App Switch, alors le did finish launching with option est important à traiter parce que lorsque l'application redémarre, après par exemple en reboot de la machine, du terminal, pardon, eh bien. Euh, vous pousserez, c'est celle-là qui sera exécutée. Mais cette méthode-là va aussi être exécutée si euh, finalement. Euh, eh bien, euh, vous revenez euh, en avant-plan euh, sans avoir été complètement détruit. Et là, à ce moment-là, bah, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir envie peut-être de rétablir certaines choses. Euh, peut-être que euh, le système vous a demandé de la mémoire et que vous avez répondu euh, des euh, "Will receive euh, Memory Warning ou des choses comme ça et que vous voulez être sûr que tout est OK. Peut-être rétablir des connexions. Enfin bref, c'est une méthode dont vous pouvez avoir besoin. Et puis, bien évidemment, vous reprenez euh, application did become active, mais ça euh, on l'a déjà vu euh, comme d'habitude. Et la terminaison, en fait, ce qui se passe, euh, c'est que lorsque votre application est en background, si vous, là vous pouvez euh, tuer les applications. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un geste de les éjecter vers le haut. À une époque, il y avait un petit moins qui s'affichait et puis on, on tapait sur le petit moins. Mais c'est le même truc. Ça va en fait lancer, euh, ça va tuer le processus qui exécute euh, l'application. Et en fait, là, si l'application est en mode running, euh, eh bien, va s'exécuter la méthode Application will terminate avant qu'il y ait une véritable terminaison. Par contre, ça, ça se passe que si vous êtes du mode running, si vous êtes du mode suspended et que vous passez à notre running, eh bien là, euh, on ne vous dit rien. Vous êtes mort. Donc, vous voyez que ça signifie que lorsque vous avez besoin de sauvegarder des choses. Vous avez intérêt à le faire au plus tôt, c'est-à-dire essentiellement lorsque l'application perd, enfin quitte le mode foreground pour passer dans le mode background, parce que après, vous ne savez pas si vous aurez encore l'occasion de le faire. Voilà. Alors, euh, quelles sont les bonnes pratiques Bien évidemment, euh, la première c'est de minimiser l'empreinte mémoire, parce que... Euh on va voir, hein, le système, on sent que quand il va vouloir prendre de la mémoire, il va d'abord la prendre aux applications qui ne s'exécutent pas. Et que donc, si mon application repasse en foreground, c'est là que vous aurez peut-être ces images-là à euh, réactiver parce que vous les avez euh, relâchées. Euh, mais au moment de la suspension, ce qui est très important, comme je le dis, c'est de sauver l'état de l'application au cas où elle devrait se terminer. Vous n'êtes pas certain d'être notifié, ça dépendra de son état. Euh, libérer donc la mémoire non utilisée. Couper les connexions avec le réseau, sauf si bien évidemment vous êtes en train de faire des téléchargements en arrière-plan. Couper les connexions avec les sources de données de type BD, en particulier si vous avez hein, utiliser, euh, la base de données intégrée qui s'appelle SQLite. Euh, et puis euh, à faire, lors de la reprise, ben, recharger l'état, euh, gérer les changements potentiels du système, restaurer les connexions avec le réseau si ça a un sens, etc. etc. Donc ça, a priori, c'est les bonnes pratiques que vous devez suivre. J'aimerais vous rappeler une chose c'est que le système est roi et que c'est pas forcément un roi bienveillant. Donc en particulier et c'est tout à fait normal iOS ne plaisante pas du tout avec la mémoire. Donc il termine les tâches qui consomment trop de mémoire et par conséquent euh, ça veut dire que plus vous êtes prudent plus votre application va rester dans ce domaine où finalement la reprise sera plus rapide parce que ce ne sera pas un redémarrage complet. Okay. En fait, je vous ai dit que euh, lorsque le système a besoin de mémoire, il va euh, la récupérer là où il peut et donc pour cela, il va utiliser une échelle de priorité que je vous donne. D'abord il va s'attaquer au background suspended empreinte mémoire importante, puis background running empreinte mémoire importante, c'est lui qui décide ce que c'est que l'empreinte mémoire importante, puis après background suspended empreinte mémoire faible, background running empreinte mémoire faible et ensuite les applications en foreground, mais d'abord il va leur lancer leur. En général, il y en a une. Maintenant, on sait que dans certains terminaux, il peut y en avoir deux. Il va leur lancer d'abord un did receive une... memory voilà. warning. Et euh, la terminaison est de toute façon toujours considérée comme normale, même lorsqu'elle est réalisée dans ces conditions-là, pas iOS. Alors, vous avez vu qu'il y a des applications qui s'exécutent en tâches de fond Et il y a plusieurs catégories qui existent. Je suis pas sûr d'être exhaustif, mais a priori, voilà celles que j'ai identifiées. Donc tout ce qui est les applications qui euh, exécutent un service audio. On verra ça dans d'autres séquences plus tard, mais euh, il y a un mode où on peut exécuter de la musique en tâche de fond. Et donc en fait, quelque part, l'application, elle reste active euh, parce qu'elle continue à recevoir euh, des flux et à activer, euh, à balancer euh, ces flux euh, au coprocesseur qui euh, génère euh, la musique et qui fait que vous pouvez écouter de la musique tout en faisant autre chose sur votre téléphone. Euh, il y a également des terminaisons de tâches tardives. cest dire que, en gros, lorsque vous passez euh, dans le mode background, euh, vous verrez que vous pouvez vous exécuter pendant un certain temps, en particulier parce que vous pouvez avoir envie d'exécuter de la sauvegarde. Ça va se faire comment On ne va pas attendre que toute la sauvegarde ait lieu euh, avant de lancer l'autre application. Euh, ça ne serait pas très sympa et puis ça donnerait l'impression que le système est lent. Non, en fait, les choses vont s'exécuter en parallèle. Et dans ce cas là, effectivement, la terminaison de tâches tardives fait qu'à un moment donné, on a une application qui s'exécute hein, et c'est la justification de, de ce mode running, background running. Euh, la localisation de la navigation, le, les services GPS ont le droit de s'exécuter en arrière-plan. Vous pouvez observer que certains logiciels de type outils de guidage eh bien, continuent à fonctionner en arrière-plan tout simplement parce que ces services-là fonctionnent. Le matériel, il est prévu pour le faire, il, a, il peut interrompre, enfin réveiller plutôt votre application pour l'identifier de quelque chose. Et vous pouvez exécuter un traitement, par exemple, des mises à jour si vous dépassez un certain rayon de distance, de mouvement, etc. etc. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle le region monitoring. Si vous voulez être averti d'un changement majeur dans votre localisation, c'est lié au GPS. Et puis là aussi, la voie IP et en particulier tout ce qui est réception des appels. Ben voilà, que dire de plus en guise de conclusion. Je vous rappelle que le système est un roi très autoritaire. C'est un classique des systèmes d'exploitation en général. C'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai dans les systèmes qui sont embarqués parce que vous avez des fortes contraintes sur l'exécution. Dans les systèmes qui sont embarqués temps réel avec des priorités, on va même être implacable pour tout ce qui n'est pas prioritaire parce que le système a comme objectif d'exécuter d'abord les tâches prioritaires. Ce n'est pas un système égalitaire à la UNIX euh, tranquille. Mais euh, ça reste gérable assez proprement en particulier avec les méthodes du AppDelegate Protocol et vous pouvez maintenant commencer à vous intéresser à ces méthodes tout simplement en gardant le fichier AppDelegate dans vos projets. Alors voilà le fameux euh, AppDelegate par défaut donc je le mets de façon un petit peu brutale et vous retrouvez toutes les méthodes et en particulier on sera amené dans les séquences ultérieures à travailler euh, sur celles-là mais vous voyez vous voyez will resign active did enter background will enter foreground did become active et will terminate et vous pouvez les remplir pour effectuer les traitements que vous souhaitez effectuer euh, de manière à gérer ce mode multitâche qui est présent dans iOS. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Ah.